Les modalités de gouvernance pour manager les ressources humaines plus d'empires et je fais de l'église. Et d'autres ont-ils, c'est-à-dire à Bonjour Yannick. Bonjour. Bienvenue. Euh, J'aimerais d'abord que tu te présentes euh, et que tu nous dises euh, ce que tu fais au FSM. D'accord. Alors, je m'appelle Yannick Marsil, je suis économiste indépendant euh, spécialisé en transformation euh, technologique, industrielle et sociale. Donc, euh, mon intérêt pour le Forum Social Mondial, c'est bien sûr d'aller à la pêche aux idées, d'aller à la pêche aux, aux nouveaux mouvements qui, qui transforment nos sociétés et nos économies. Alors, ça tombe bien, parce que moi, je vais te parler de mouvements qu'on considère nouveaux. Oui. Euh, comme tu le sais, parce que tu, tu as suivi ça toi-même, euh, on assiste depuis quelques années à ce qu a une émergence de ce qu'on appelle les communs, ce qu'on appelait avant les biens communs, qui sont devenus beaucoup plus actifs et beaucoup plus euh, créatifs avec les communs. Et euh, les communs commencent en effet à, on pourrait dire, entrer en politique à différents niveaux, que ce soit au niveau local, au niveau municipal, au niveau départemental dans certains pays, etc., au niveau national dans des pays, surtout d'Amérique latine, dans les dernières années. Euh, ben, J'aimerais que tu nous dises, euh, justement, toi qui es spécialiste de, de, de, de ces nouvelles initiatives, comment euh, on peut accueillir cette émergence des communs dans toute la mouvance des mouvements de transformation sociale qui ont existé jusqu'ici. Je pense que l'émergence des communs actuellement, au sens... Euh, dans sa motivation politique, est une réponse à, euh, à... une chape de plomb qui nous est tombée dessus il y a 45 ans. Hein. C'est-à-dire, avec l'élection de Thatcher, de Reagan, euh, en 79-80, ça nous fait donc... Euh, 35 ans, là, de... Officiel de néolibéralisme et qui avait commencé une bonne dizaine d'années avant à émerger ou à, à prendre la place euh, politiquement. Ce qui veut dire que, grosso modo, euh, la plupart des adultes actuellement n'ont vécu aucun autre monde idéologique et politique que celui du néolibéralisme. Or, ce néolibéralisme-là euh, charrie quelque chose de très fort, c'est-à-dire, euh, euh, d'abord, euh, distingue nettement. Le privé du public, il n'y a que l'État et le privé, l'un étant indésirable et l'autre désirable, d'une part, et d'autre part, a tué toute volonté de projets communs, de projets commun, projet collectifs, pas commun au sens des communs, mais au sens collectif, à un point tel que même des mouvements sociaux, comme, des organisations sociales comme les syndicats ont été contaminés par cette idéologie. Malgré eux, hein, en fait, hein, c'est une stratégie qu'ils ont accepté de, de suivre pour pouvoir combattre en quelque sorte. Euh, en quelque sorte et euh, on a donc complètement balayé ou presque complètement balayé du, du paysage la possibilité même d'un projet collectif. Et ça, c'est l'effet le plus fondamental de, de l'hégémonie néolibérale. Donc, à mon sens, les communs, comme beaucoup d'autres réflexions euh, multiples et variés, comme on en voit au FSM, bien évidemment, là, par dizaines, voire par centaines, euh, viennent répondre à, cette, à ce grand désert d'envie et de projet collectif euh, que nous vivons depuis euh, plusieurs décennies. Et les communs sont particulièrement dérangeants par rapport, pour cette idéologie, pour les deux raisons que je viens de mentionner. D'une part, c'est un projet collectif, bien évidemment, par définition, et d'autre part, ça questionne complètement cette fausse dichotomie entre le privé et le public, comme s'il n'y avait que le privé et le public. Le, les communs, on sait, vous parlez à quelqu'un qui a été, euh, je ne sais pas, un collègue à moi, économiste, qui est euh, très orthodoxe, euh, vous lui parlez des biens communs, il va vous parler du Moyen Âge, il ne comprendra pas comment ça peut exister aujourd'hui, ça ne fait aucun sens, à part s'il met dans une petite case, euh, euh, comment dire, périphérique, euh, les, le bénévolat ou des trucs vraiment là, périphériques, un jardin communautaire ou ce genre de trucs, mais il va toujours retomber sur une analyse, de propriété publique ou privée. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans ces mouvements-là, et c'est pour ça que ça, je pense qu'ils sont pertinents, c'est que ça vient complètement remettre en, en cause les fondements des dogmes idéologiques actuels. Et je dirais même des dogmes que le capitalisme ou le capitalisme néolibéral a réussi à battre, c'est-à-dire le communisme, soi-disant communisme classique, tel qu'on l'a connu sous l'URSS. Euh, et je pense que depuis la, la crise de 2008, c'est ce qui permet l'essor de ce, ce ces discours alternatifs, c'est de dire « un autre monde est possible ». C'est multiple comme possibilité, mais justement, on est en train de défricher encore beaucoup de choses ou retourner à un défrichement euh, qu'on a connu dans le passé. Euh, une question qui vient quand même, euh, tu parlais de ton ami économiste, etc., c'est toi, en tant qu'économiste, justement, euh, beaucoup critiquent la faisabilité d'une économie qui serait basé sur les communs, mais enfin, il n'y a personne qui propose ça jusqu'à maintenant, ou d'une économie hybride, etc., euh, avec les exemples que tu connais des communs à différents niveaux, est qu'en tant qu'économiste, tu penses que c'est vivable? Déterminer si un système économique est vivable ou non, c'est d'abord déterminer qu'est-ce qu'un système économique, ou qu'est-ce même qu'une activité économique. Le problème est le suivant, c'est qu'on a un schéma d'analyse, de lecture du monde qui nous est hérité des origines de la pensée économique libérale au XVIIIe siècle, donc qui, grosso modo, pour faire vite, considère que ce qui est économique euh, doit euh, nécessairement laisser une trace. Et cette trace-là, c'est la transaction monétaire. Tout ce qui est en dehors de la transaction monétaire n'est pas économique, n'est pas une activité économique. Or, ce que ces, ces visions alternatives, comme euh, les communs, viennent questionner, c'est l'essence même, la nature même, de ce qui est une activité économique ou ce qui n'est pas une activité économique. Donc, l'exemple banal que je prends toujours, c'est celui de la tomate. Si j'achète une tomate au supermarché euh, et que je la mange, ou que je prends une tomate dans mon potager et que je la mange, dans les deux cas, j'aurais mangé une tomate. Dans le premier cas, il y a une transaction économique. Dans le second, il n'y a pas de transaction économique. Mais euh, les communs, l'économie collaborative, le peer-to-peer, l'économie du partage, ainsi de suite, viennent complètement questionner la définition même de ce qui est une activité économique. Du coup, l'économiste orthodoxe va dire, mais comment on fait pour traiter ça? Ça n'apparaît pas dans mes colonnes statistiques, ce machin-là. Au mieux, ça va apparaître dans certaines euh, études sociologiques où on fait euh, le décompte des activités humaines euh, hors marché. Mais l'économiste orthodoxe est désemparé par rapport à ça, parce que ça ne rentre pas dans son cadre d'analyse. Et au-delà donc du cadre d'analyse, c'est que pour répondre à cette question, si les communs sont viables ou, ou un système hybride, ou peu importe le, le, la transformation plus ou moins radicale qu'on en, qu envisage pour le capitalisme, euh, pour pouvoir répondre à, à la question de la viabilité de ce système hybride ou complètement différent du capitalisme, il faut répondre à, à la question qu'est-ce que l'activité économique, qu'est-ce que la vie matérielle, est-ce qu'elle a besoin d'être euh, médiatisée par une transaction monétaire, est-ce qu'elle a besoin de monnaie, est-ce qu'elle peut reposer sur d'autres formes d'échange? Est-ce qu'elle a besoin d'échanges même? Et c'est là où c'est profondément révolutionnaire. Euh, il y a beaucoup de révolutions, ou ce qu'on a voulu faire comme révolution au 20e siècle, nommément euh, la révolution bolchevique, les révolutions communistes en, en général, qui ne changeaient pas fondamentalement le mode de fonctionnement industriel, économique. On voulait changer le mode de propriété, de planification, mais ça demeurait des transactions plus ou moins internes, etc. Mais fondamentalement, l'idée euh, du processus industriel, de la vie matérielle et économique n'était pas remise en question de, de cette manière. C'est pour ça que je trouve très important de porter attention à ces initiatives-là parce qu'elles nous permettent de poser des questions fondamentales sur ce que nous désirons collectivement et individuellement de notre vie matérielle et de notre vie économique. Euh, certains parlent même, toi tu parles de, de changer complètement de de paradigme, d'une certaine manière. <rire> Dans les pays du Sud, ils parlent d'oublier de, de le développement, c'est-à-dire d'aller au-delà du développement. On parle beaucoup de, en ce moment, il y a des questionnements sur le post-extractivisme, et donc les modes de faire, justement, propres au capitalisme. Euh, comment tu vois ça de cette manière globale, hein? c'est-à-dire euh, « beyond development » Oui, oui. Ben, en fait, le la question du développement... C'est un peu la même question, qu'est-ce que, qu -ce que la, la vie économique, qu'est-ce la vie matérielle hein? Le développement, c'est-à-dire la croissance de la production, nommément, année après année, euh, est intrinsèque au capitalisme tel qu'on le connaît depuis 200 ans. Donc, si on remet en question cette notion de développement, on remet nécessairement en question la dynamique même du capitalisme. Je dire, il n'y a aucun politicien présentement qui peut aller sur la une tribune publique en, en campagne électorale en disant je « je, je, je vous promets moins d'emplois ou pas plus d'emplois l'année prochaine et euh, une décroissance économique ». Ça, ça n'existe pas, ça, ça ne peut pas fonctionner dans le monde dans lequel on se trouve. Or, je pense que, euh, évidemment, je ne suis pas le seul à penser ça, mais cette, euh, cette vision euh, une réduction assez importante de la croissance, voire d'une croissance nulle, sinon même d'une décroissance, qui sont trois choses assez différentes dans leurs impacts, euh, c'est pas nous qui allons décider. C'est tout simplement la, la nature. Et on sait, on est probablement rendu là, ou en tout le moins à quelques années, quelques décennies, au mieux, euh, d'être contraint de changer complètement nos modes, nos modes de, de fonctionnement. Alors moi, je pense qu'il faut faire comme si, il faut faire comme si il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de, de terres rares, il n'y aura plus de minéraux euh, qui sont nécessaires à faire fonctionner nos bidules. Bon, c'est un, un peu drastique, c'est un, euh, un peu exagéré comme vision, mais si on fait comme si, si on pose l'hypothèse qu'on qu se rendra là, ou que nos enfants ou nos petits-enfants se rendront là, bien nécessairement, on doit réfléchir à notre mode de vie actuel, à notre mode de propriété, à notre mode de partage de la richesse que nous créons, qui n'est pas nécessairement monétaire, évidemment, et donc à réfléchir à des modes d'organisation différents de ceux qu'on connaît. Euh, je, je, je veux dire très crûment, c'est bien beau de réfléchir, etc. En face de nous, on a quand même euh, des institutions, des États super organisés qui euh, font tout pour euh, à la fois nous empêcher de réfléchir, mais pour empêcher d'aller plus loin que la réflexion. Euh, on a parlé ce matin ici de justement quel type de relation on peut avoir avec l'État ou avec le pouvoir public de manière générale pour faire passer, si tu veux, ce nouveau paradigme, euh, parce que ce que tu dis depuis le début, les 45 ans de néolibéralisme, et 200 ans de capitalisme, etc., en fait, la première euh, conclusion, c'est que la, révolu la, la révolution qu'on va faire, c'est d'abord une révolution culturelle, et ensuite, euh, passer à une autre étape. Comment, comment tu vois ça? Ce... Peut-être que euh, la domination, l'hégémonie néolibérale va être notre meilleur ami. Euh, on le voit au Québec particulièrement, mais c'est vrai dans le monde. Euh, la logique de la privatisation tranquille fait en sorte que, et particulièrement dans les régions au Québec, c'est dramatique, c'est tragique en fait, euh, l'État se désengage, privatise tranquillement. Euh, les citoyens se rendent compte qu'ils n'ont plus les services de l'État central auxquels ils avaient droit euh, précédemment, se disent « on n'a plus rien à attendre de l'État », ce qui justifie encore une fois une plus grande privatisation, une espèce de spirale, n'est-ce pas? Et ce qui fait en sorte que les citoyens se sentent, un et avec raison, dans plusieurs régions, je pense notamment à la Gaspésie, qui est une catastrophe épouvantable, économiquement parlant et même socialement, euh, les citoyens se disent « mais je n'ai plus rien à attendre de l'État, il ne, ne m'écoute même plus, il est très loin de moi, l'État central, j'entends, donc je vais m'organiser dans ma communauté. » C'est vrai au Québec, c'est vrai dans à peu près tous les pays qui vivent des difficultés économiques, majeur, On l'a vu ces dernières années en Grèce, on l'a vu en Espagne, on l'a vu en, en sud de l'Italie, euh, pour ne nommer que l'Europe. Euh, donc, ce désengagement de l'État qui, malgré tout ce qu'on peut croire, continue de se poursuit, après et ça fait 35 ans que c'est entamé, euh, va faire en sorte qu'il va peut-être avoir un, un, un, un basculement vers un pouvoir local. Et je, je n'entends pas par là uniquement des initiatives locales qui sont super importantes de reprise en main. Euh, les plus petites initiatives comme les plus organisées en réseau. Dire, ça peut aller de la monnaie locale pour favoriser le commerce de proximité à des organisations en réseau entre petites villes, etc. Mais bien plus que ça, je pense que, euh, sans prédire la fin de l'État-nation, on n'est pas rendu là, mais il ne faut jamais oublier que l'État-nation c'est une forme d'organisation politique qui est relativement récente dans l'histoire humaine, si on remonte à l'Antiquité. La forme d'organisation humaine, dans plusieurs types de civilisations différentes, qui a été privilégiée, c'est celle de la cité, c'est celle de la ville. Et d'après moi, on a le meilleur, euh, les meilleurs ingrédients sont là pour qu'on puisse réinvestir le pouvoir au niveau local, donc nommément municipal, au niveau des villes. Euh, je ne dis pas qu'il faut prendre les villes telles qu'elles sont, que c'est elles qui vont gérer comme elles le sont. Non, non, c'est justement savoir qu'il y a déjà des institutions, savoir qu'il y a déjà des formes d'organisation, des habitudes institutionnelles que, que nous connaissons, qui peuvent être investies davantage euh, au profit des initiatives. Je pense que c'est très, très imparfait. Mais on le voit dans plusieurs villes euh, près de chez nous, là, au Québec, ou euh, dans les arrondissements, même dans les quartiers au sein des arrondissements. Il y a plein d'initiatives qui se font. Euh, au plan euh, communautaire, d'aménagement urbain, de développement économique, euh, d'économie sociale, etc. Et que là, c'est une opportunité, je pense, pour, euh, pour rendre ça plus concret. Maintenant, ça ne se fait pas en criant ciseaux, ça ne se fera pas par magie, mais ça, ça va nécessiter une, une, comment dire, euh, que les citoyennes et les citoyens investissent les institutions présentes et les transforment. Mais je crois que la table est mise pour... Pour ça. Encore une fois, sans nécessairement mettre l'État-nation, euh, rendre l'État-nation caduque, mais à tout le moins ramener le, les forces vives de la vie politique au plus proche des communautés. Hum. Euh, <coughs> on mentionne souvent ces derniers temps justement par rapport aux villes, euh, des initiatives qui sont faites en, dans certaines villes d'Europe. En Italie par exemple, il y a maintenant 97 villes qui ont une charte des communs. Euh, cherche des outils justement pour promouvoir les communs euh, à Barcelone, ils n'ont pas une charte des communs par contre, ils ont euh, des gens d'association qui sont à la tête de la municipalité et ils fonctionnent comme des communs. Est-ce que la viabilité aussi de ces choses-là, enfin, je, je vais dire mes doutes par rapport, par exemple, aux chartes italiennes, parce que euh, c'est formidable, c'est une avancée absolument incroyable, mais selon les villes, d'ailleurs, ça a été adopté de manière un peu différente. Souvent, ça a été fait dans un bureau, moi, j'ai des exemples concrets par deux fonctionnaires qui disent « la charte, c'est ça ». Dans d'autres cas, la charte a été faite plutôt euh, de manière plus participative. Euh, on risque de tomber dans quelque chose comme les « smart cities » avec… Euh, avec par rapport aux, aux villes euh, un peu plus citoyennes. Comment tu vois ça, cette bataille là, qui, peut, qui peut y aller pour essayer d'imposer, enfin, de faire passer? C'est sûr que le risque, comme dans n'importe quelle initiative de ce genre, c'est de la récupération. La récupération d'abord par la logique capitaliste marchande elle-même, qui est une formidable machine à bouffer toutes les relations sociales, on l'a vu depuis 200 ans, hein. Dire, on pense même aujourd'hui le mariage, avoir des enfants, euh, l'éducation en termes marchands, en termes d'investissement et, et de calcul coût-bénéfice. Donc ça c'est un premier risque, c'est la récupération par la logique du capitalisme marchand. La, la, le deuxième risque qui est encore plus vicieux à mon sens, c'est une récupération purement marketing. Tu parles des villes intelligentes, mais ça peut être simplement laisser chartes du commun ou le bon maire ou la bonne mairesse du coin va dire « Ah, ça paraît bien, ça fait jeune, euh, ça fait « smart cities », etc. Euh, » Mais qu'au final, ça ne change strictement rien ou très peu de choses. On fait quelques initiatives à droite et à gauche comme, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, un jardin communautaire ou euh, une ruelle verte ou euh, euh, ce genre de trucs. Euh, la clé du succès, une des clés du succès, ce serait prétentieux de dire qu'il y en a bien, bien sûr qu'une, pour moi, c'est l'initiative, bien sûr, citoyenne, de, de, de construire ça sur un mode collaboratif et tout ça, mais c'est de l'ancrer dans l'histoire. C'est de l'ancrer dans l'histoire et dans, donc dans l'éducation et la connaissance. Pourquoi? Parce que euh, cette logique des communs, donc des, des communaux, hein, des biens communaux, mais de, au-delà des biens, de, du partage communal, euh, elle a existé, donc, comme tu le sais, depuis pendant des, des siècles et des siècles. Il y a des résidus au Québec encore. Hein. Il y a quelques terrains euh, où les, euh, le, le bétail va paître va, va, va et qui est partagé euh, par les agriculteurs du coin. Cette terre est une terre communale qui remonte qu souvent, d'ailleurs, les titres notariés remontent à la Nouvelle-France. Ils encore, existent encore parce qu'on ne peut pas aller contre ces titres notariés. Je pense qu'aucun notaire les comprend de toutes les manières. Mais revenir à l'histoire pour montrer comment ça a existé, comment ça existe encore, comment c'est réinventé, euh, pour que les citoyennes et les citoyens ne se fassent pas berner par cette récupération-là, comprennent que ça n'est pas qu'un gadget, comprennent que ça n'est pas que... Une petite initiative comme une ruelle verte, ou ça peut être super cool, une, une ruelle verte, mais que ça peut être beaucoup, ça peut être majeur. Ça peut être une transformation de notre vie matérielle, de notre vie économique, qui dépasse des initiatives euh, circonscrites. C'est repenser notre vie en commun, mais à mon sens, ça passe comme tout changement social par l'éducation, mais plus spécifiquement par un retour à l'histoire et expliquer comment ça a fonctionné, pourquoi ça peut fonctionner encore. Je te remercie. Ça me fait plaisir. Je pense qu'on a fait le tour.